Et donc, ce format n'a toujours pas de nom. Donc, ah oui Je veux dire... Euh... <rire> Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce format qui n'a toujours pas de nom, format interview. On se retrouve aujourd'hui avec Yoran de la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Yoran, présente-toi. Eh bien, t'as déjà dit une partie, euh, donc <rire> je m'appelle donc Yoran. Effectivement, je suis sur YouTube euh, avec la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Et euh, en dehors de cette activité-là, donc, je suis... Intermittent Interphone. du spectacle évidemment, sinon je ne serais pas ici. Euh, je suis euh, metteur en scène, comédien et musicien. Voilà. Je joue sur ces trois tableaux-là pour réussir à, à boucler euh, ça, la fameuse va, intermittence. On va en reparler tout à l'heure parce ouais. qu'un des trucs qui était cool et un des trucs pour lesquels j'ai trouvé que ça aurait été cool qu'on parle ensemble, c'est que tu es multitâche. Pour l'instant, sur, euh, sur ce format, euh, j'ai beaucoup parlé avec des musiciens. Et toi, du coup, tu as un pied dans le monde du théâtre. Ça va être intéressant de okay, regarder cool. euh, comment on croise toutes ces activités. Évidemment, je mets un lien vers la chaîne de Yoran, le Muséum des Pourquoi. D'ailleurs, on est dans ton décor, là. C'est vrai. Tu m'accueilles chez toi. Exactement. J'ai le plaisir et le privilège de savoir les coulisses de, du Muséum des Pourquoi. Et je peux vous dire... Il y a du secret. Il y a du lourd. Du... <rire> alors, du coup, raconte-nous comment tu fais ton statut avec cette histoire de comédien, euh, théâtre, plus musique. Euh Ok. Du coup, euh, donc j'ai dit, voilà, comédien... Alors. La comédie, en ce moment, il y en a un petit peu moins. Il y en a même beaucoup moins. C'est compliqué de vendre des spectacles de théâtre. Euh, avec le Covid, tout ça, ça a été ah ouais. un petit peu compliqué ouais, ouais, de, de, de vendre des trucs. Donc je me suis rabattu voilà, sur de la mise en scène au niveau de troupes amateurs, euh, des enfants, des ados, des adultes, un petit peu partout autour de chez moi. Euh, voilà, qui m'embauchent pour créer leur spectacle de fin de saison, euh, qui jouent euh, 4, 5, certains jusqu'à 10 fois. Donc il euh, y a une vraie création de spectacle, ce qui est plutôt cool à, à faire, donc euh, ça, ça m'occupe globalement tout automne, hiver, le printemps un petit peu, et puis généralement les représentations se font pour certains au mois de mars, pour d'autres au mois de juin, ça dépend ouais. des calendriers, et puis après, bah, c'est la musique qui va prendre le relais où je vais tourner beaucoup l'été avec un groupe de, de reprises euh, qui fait voilà, de l'événementiel, euh, des mariages, des choses comme ça et ça, ça, me, ça me fait boucler sur, euh, sur les 2-3 mois restants de l'été même si ça se mélange un petit peu, de temps en temps j'ai des tournages de théâtre de, de, oui c'est ça, des tournages de, de, de pièces de théâtre qui peuvent se faire pendant l'été ah oui. et des concerts qui peuvent se faire évidemment pendant l'hiver et l'automne mais globalement on a vraiment ces deux saisons assez distinctes quand même et, euh, et voilà, en gros, c'est comme ça que ça finit par se, par se boucler, euh, ça, ça, ça s'imbrique plutôt bien. Okay. Voilà, J'ai rarement des doublons, ça arrive, hein, mais... Ouais. Ah oui, mais ça c'est le quotidien, hein. je pense que tous les intermittents qui nous regardent connaissent euh, l'enjeu des, des agendas euh, à gérer dans Le calendrier, c'est la vie. Ouais. Et tu dirais que ça se répartit à 50-50 à peu près, euh, cette activité Ou alors est-ce que ouais. des fois, tu as des années où vraiment il y a beaucoup plus de théâtres et peu de musique et l'inverse euh... Oui, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver parce que bon, euh, les euh, groupes de musique, ça va, ça vient. Il y, ouais. y en a qui peuvent voilà, péricliter, d'autres nouveaux projets qui naissent, etc. Et donc, euh, et un peu pareil en théâtre en vrai. Donc, euh, il ouais. y a eu des saisons où j'étais vraiment quasiment 90% de théâtre. Et c'était une saison où on était en train en création de spectacle musical, Du coup, ça ne tournait pas encore, du coup, il n'y avait pas de cachait. Ouais. Euh, et inversement, il y a des années où, euh, où le théâtre était un petit peu plus en déclin, où c'était plus compliqué, j'avais pas assez d'élèves ou de choses comme ça, et du coup, bah, j'ai dû trouver plus de, de groupes de musique euh, ouais. pour faire tourner ça. Mais actuellement, euh, je suis, en termes de nombre d'heures euh, travaillées, je suis à peu près à 50-50. Ouais. Ok, c'est intéressant parce que du coup, euh... Le fait d'être multitâche comme ça et d'avoir deux secteurs d'activité, ça te permet de pouvoir combler les failles de l'un et de l'autre Ouais, ouais, c'est clair. Bah, euh, typiquement, avec la période Covid, là, la musique, euh, les mariages déjà ah terminés, oui. euh, pff, les mairies, euh, les campings, euh, voilà, il n'y avait plus trop de groupes de musique. Donc, ça a vachement plongé. Donc Avec les différents groupes, on s'est retrouvé à faire des clips, des choses comme ça, ah, des albums, bon voilà, mais ça paye pas, beaucoup moins. Et du coup, bah, le théâtre, j'ai réussi à le continuer. Euh... Grâce à la enfin, mise en scène Ouais, la mise en ouais. scène, ouais. Pas partout, mais voilà, j'ai fait des, des, des certains ateliers en visio. C'est absolument l'horreur, mais ouais. voilà, il fallait bien passer aussi par là pour s'adapter et tout ça. Et que les, les jeunes puissent continuer de travailler leur textes et tout ça. Donc, vous avez beaucoup de travail de texte qu'on peut... Quand on se retrouve, on fait ça autour d'une table, donc quelque part, c'est à peu près faisable ouais, en visio. En visio ouais. C'est compliqué, parce que bon, quand on est avec des ados, ils sont chacun dans leur chambre, il y a les petits frères qui viennent faire chier, <rire> c'est particulier, et à table, et machin, bro. Voilà, c'est particulier, mais on a pu continuer, et du coup, le théâtre a réussi à maintenir, à, à flot, c'est un grand ouais. mot, mais voilà, maintenir en tout cas un peu de travail. Sauver les meubles, quoi. Exactement. Alors, euh, depuis combien de temps t'es intermittent euh, plus de 10 ans. Ouais. Moi, ouais, j'ai pas le chiffre exact 12, 13 ans truc comme ça mais ouais, plus de 10 ans. Ouais. Est-ce que pendant ces 10 ans, il est arrivé un moment où tu as perdu ton statut et tu as dû remonter un... Alors je sais, intermittent n'est pas un statut. Pardon, calmez-vous. Est-ce que il y a eu de temps en temps où tu as perdu ton régime d'indemnisation du Pôle emploi annexe 8 annexe 10 <rire> Ça va <rire> <'est bon> <rire> Euh non, je n'ai j'ai failli. ouais, euh, ah oui. ouais j'ai failli mais non, ce n'est pas arrivé. Euh, grâce à des, des, des gens avec qui je bosse, qui ont... Le monde veut savoir, faillir... <rire> non, non, comment t'as failli perdre ton statut euh, Il s'est monté un théâtre, euh, un grand théâtre, dans la grande ville auprès de laquelle j'habite, ouais. euh, qui euh, embauchait une troupe résidente, euh, et qui demandait un petit peu de pas forcément d'exclusivité, mais en tout cas une grosse, un gros investissement de calendrier. Et donc, j'ai lâché euh, certains ateliers de théâtre, certains, certaines représentations, certains groupes que, avec qui je bossais depuis un petit bout de temps pour, euh, pour m'engager dans ce, ce truc-là. Et il euh, y a eu des, voilà, des, des, des soucis voilà, d'ego et, et d'humain qui ont fait que bah, ce groupe a partiellement implosé et j'ai fait partie des gens qui ont été évincés euh, unilatéralement de ce, de ce projet-là. Ok, je vois. Donc, d'une part, t'avais dit adieu à plein de et projets pour et pouvoir et te concentrer là dessus et après tu pars de ce projet donc tu le fait donc de... là du coup c'était le désert de gobi <rire> qu'est ce que je fais euh, puisque voilà j'avais été donc évincé de cette de cette troupe là ah ouais. et donc euh, il a fallu retrouver assez rapidement euh... donc c'est le moment où on parle des oeufs dans le même panier exactement <rire> exactement ouais, ouais, ouais. c'était clairement une erreur euh, d'appréciation majeure euh, ouais. j'étais jeune c'était un peu c'était il y a six ou sept ans maintenant ouais ouais et oui oui j'avais j'ai eu la, la prétention de croire que ça allait le faire, que c'était cool, que justement ça allait m'apporter une intermittence quasiment complète avec cette troupe résidente et tout. Donc, on avait un beau théâtre en construction, c'était chouette, c'était un beau projet sur le papier. Ouais. Et donc forcément ça séduit et on se dit bon bah d'accord, bah, je dis ciao bye bye aux autres, euh, aux autres personnes avec qui je bossais jusqu'ici, aux autres projets. Ouais ce qui n'est pas déconnant, non, hein. sur le vrai. papier on se dit bah le mec il est investi, euh, il se donne corps et âme, euh... Mais, mais c'est chaud. Et oui. si ça marche pas si ça marche pas. Voilà, du tout. Alors même, bon, c'est pas mon interview, mais je vais apporter mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait la même chose avec un projet qui, lui, a marché. Ça a marché huit euh, ans, vraiment. On a, on a tourné euh, beaucoup. J'avais toujours 90 dates devant. Euh, C'était cool. Mais, mais malgré tout, quand tu as mis tous tes œufs dans le même panier et que ça s'arrête, même si le projet, il marchait, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Il faut se retourner très hein. vite. Ouais. Ah ouais, Ou il faut l'anticiper, mais c'est pas toujours possible d'anticiper la, la, la fin d'un projet. Ouais. Bon, là, clairement, ça ne l'était pas. Mais bon, des fois, tu peux voir, ça commence, les dates commencent à diminuer. Bon, tu dis OK, je vais commencer à chercher autre ouais. chose. Ça peut arriver, quoi. Mais, mais là, c'était vraiment... J'avais euh, un an pour... Euh, ah ouais, bon, à L'époque, c'était dix mois et demi, d'ailleurs. Ah, oui. j'avais dix mois et demi pour euh, voilà, faire, euh, faire 43 cachets quoi. Donc, pour les plus jeunes qui nous regardent, euh, effectivement, on a 12 mois pour faire les 507 heures aujourd'hui. Mais il y a une époque euh, pas bénie des dieux, non. où on n'avait que dix mois et demi. Euh, Bon, la différence entre 12 mois et 10 mois et demi, on pourrait dire « Ah, ça fait qu'un mois et demi, ce n'est pas, pas méchant. » Mais c'est quand même la durée de l'été, un mois et demi, donc c'était quand même plus galère. Ouais, et puis il y avait cette histoire de, de calendrier glissant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de date anniversaire, quoi, ça se décalait tout le temps ouais. dans le temps. et pff, voilà, Il y avait forcément des, des années où c'était un peu… Euh... Comme on, fait, on a des métiers où on, on a euh, à peu près tous beaucoup de travail sur une période bien définie. Ouais. Mécaniquement, comme on avait que 10 mois et demi, euh, Il arrive tout, un moment... Bah où ouais, c'était 5-6 ans, euh, ça rentrait pas dans la boucle et on perdait... Il euh, y a beaucoup de copains, moi j'ai beaucoup de babies qui ont perdu leur statut à cause de ça. Ok, ok, donc bon, on, donc, se, oui. on se met d'accord... Pas tous les œufs dans le même panier, absolument, avoir plusieurs projets, c'est hyper important. Et du coup, bah, bon, pareil, on va en parler de, de, de mes débuts, mais mais euh, c'est pour ça que j'ai assez rapidement cette volonté d'avoir la musique, le théâtre, enfin plusieurs, plusieurs chevaux de bataille ouais, pour, euh, pour réussir à, à sortir euh, mon épingle du jeu. Question suivante, est-ce que tu vois des différences fondamentales entre le monde, parce que clairement c'est des mondes quand même assez différents, le monde du théâtre, le monde de la musique, est-ce que tu vois des ponts entre les deux Est-ce que tu vois des différences fondamentales Moi j'essaye d'en mettre, en tout ouais. cas des ponts, euh, parce que oui, oui, des différences, euh, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, un petit peu hier, euh, de ce que toi tu y voyais, moi j'avais pas forcément cette vision-là, parce que... J'ai ces deux casquettes-là un peu en permanence dans les spectacles que je crée. Quand je suis en, en mise en scène de théâtre, je demande toujours à mes élèves est-ce que vous jouez d'un instrument de musique Est-ce qu'on peut intégrer un petit peu de musique dans, dans ah le ouais. spectacle final Et en, en musique, euh, sur les, les, les projets que j'ai, j'essaye d'apporter au moins une touche de mise en scène, quelque chose, euh, pas forcément théâtralisé, mais en tout cas un, un rapport à l'espace scénique qui n'est pas forcément... Euh, Toujours dans la tête de juste un, un musicien qui, qui s'occupe juste de sa grille d'accords ouais. et machin, qui joue euh, ce qu'il ce qui sait faire, ce qui est très bien. Et, mais voilà, j'essaie d'avoir une espèce de regard un peu, un peu euh, plus distancié voilà, de, de, de mise en scène. Après ça marche pas toujours et puis il euh, y, a, y, a y a des projets musicaux où on joue juste de la musique et moi le premier, et je suis complètement en mode musicien et ça marche ouais. aussi. Hein. Mais, mais oui, oui, je dirais qu'il y, y a ce rapport à à la mise en scène qui est forcément plus fort en théâtre, puisque c'est ouais. l'essence du truc. Ou en musique, bon bah voilà on a un plateau, on se pose avec sa gratte, avec ses percus, avec son machin, et on joue. quoi Et c'est déjà euh, bien, mais on peut aller plus loin que ça ouais, ouais, ça. ouais, on en a parlé off tous les deux. Moi, je défends l'idée qu'on a, nous, dans le monde de la musique, beaucoup à apprendre de vous là-dessus. L'investissement le, de l'espace scénique, c'est pas, pas quelque chose qui est primordial chez nous en musique. Et je pense qu'on devrait se pencher beaucoup. Plus ouais, c'est important, Mais non, rien, le, le, le décor, pour ouais. un groupe de musique, le décor, comment est-ce que tu... J'aime bien l'idée d'inviter les gens dans ta bulle à toi, ouais. d'inviter les gens chez soi, donc euh, ça peut être trois fois rien, mais tu vois, un, un, un, un groupe de musique, un, un petit tapis, un petit canapé, un machin. Bien comme sûr. si tu étais dans ton salon, machin, Et en ouais. fait, invites les gens chez toi, bah, déjà, ça crée une proximité, ça crée autre chose. Ouais, parce qu'en musique, nous, on essaye, on parle beaucoup de temps en temps, c'est un mot un peu galvaudé, mais l'univers musical, Bon bah d'accord, ça veut dire qu'en fait on défend une ambiance, on défend une couleur musicale. Et en fait je trouve ça important quand on fait de la musique de dire bah cette couleur musicale visuellement puisqu'on parle de couleur musicale et visuellement on va la mettre cette couleur et on ne se pose pas assez cette question en musique et en théâtre c'est central ça c'est plutôt les... les différences mais si... sinon euh, dans, les... dans les... les points communs ouais, si tu vois euh, bah, les deux sont enfin en tout cas de... bon, moi ce que j'en fais ouais, ouais. Euh, les deux sont du spectacle vivant ouais. donc ah, ouais. il y a toujours ce rapport au public qui est, qui est hyper important à, à... à gérer euh, sur euh, le rythme notamment d'un concert le rythme d'une pièce c'est des choses qui sont qui, qui, qui connaissent les, mêmes, euh, les mêmes... Les mêmes courbes, tu veux ouais, dire ouais, à peu ouais, près les mêmes courbes et les mêmes recettes table. magiques, tu vois. Euh, dans l'écriture d'une pièce, euh, voilà, on, on pense les moments de tension, on pense les moments de relâchement, et dans un concert, quelque part aussi, on ouais, pense les, les passages un peu plus euh, en, en deçà, les, les passages un peu plus enlevés et tout ça. Donc il y, y a des similitudes à ouais, ce niveau-là, ouais. quoi. Ouais, vrai, en termes une de narration, narration quoi. ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Bon et pour finir, euh, avant de se dire au revoir, tu vas nous raconter euh, ton premier dossier. Est-ce que tu te souviens de, de la <rire> Oui, je m'en souviens très bien. Il a duré trois ans. Mon ah petit oui, c'était une galère. Oh la vache <rire> C'était une grosse galère ouais, avant de, de pouvoir ouvrir les. Le, les ans. droits. S'il y a des primo accédants qui regardent, trois ans pour ouais. le premier dossier. Euh, ouais ouais, j'étais dans un orchestre de variété, un groupe de baluches comme on dit. Ouais. Euh, c'est une grosse grosse formation. Euh, on était une vingtaine, euh, donc il y avait euh, voilà, des chanteuses, des danseuses, euh, percus, batterie, basse, guitare. Ben, on était beaucoup. Mais du coup, je te coupe, pardon, mais en même temps, t'es direct dans le bain. Oui, c'est ça. T'as appris à plier les capes, t'as appris à les scènes. As... ouais, c'est super. Ah, ouais, les plans de feu, les machins, direct quoi. Ouais. Et, euh, et donc ce groupe là ne faisait que 30 dates par an, enfin okay. par dix mmh. mois et demi à l'époque et donc ne me fournissait que 30 cachets, mais d'un autre côté, il était assez, ce groupe était assez exigeant sur euh, l'exclusivité qu'il demandait à ses 20 salariés mmh. et donc c'était difficile, en tout cas moi j'étais jeune à l'époque et je me voyais mal être un peu dissident et dire bah non bah, c'est bon euh, il ouais. faut que je fasse mes 43 dates, euh, j'ai besoin d'un projet à côté quoi et donc je le faisais pas et donc pendant trois ans, j'ai espéré que, encore une fois, les œufs dans le même panier, j'ai espéré que ce groupe-là grossirait et okay, que ouais. son carnet d'adresse grossirait et tout ça. Et puis non, <rire> ouais, euh, je vivais saisirais... que de mes cachets pendant trois ans, quoi. pas d'erreur, rien du tout. Donc là, je vais le couper deux secondes, parce qu'il a dit quelque chose qui... Ça ne doit pas passer à la trappe. Pendant trois ans, il n'a vécu que de ses cachets. Donc les Jean-Michel là qui regardent la chaîne et qui disent qu'on est désassistés, je le répète encore, il y a à peu près en France 150 000 euh, intermittents du spectacle qui ne touchent pas d'ARE. Et du coup, pendant trois ans, tu as fait partie de ces 150 000 personnes. C'est à peu près 50%. À peu près. Ça dépend des années, mais en gros, on est sur ces rapports-là. La moitié des intermittents en France ne touchent pas d'ARE. Et, pardon, mais pendant que tu ne touches pas d'ARE, tu cotises, cotises bien sûr. pour oui. tous, les gens, tous les autres. Donc. Euh, c'est plus compliqué que ça. <rire> quand vous mettez des commentaires, on essaye d'être bienveillant sur la chaîne et j'essaye de, de, de répondre toujours de façon cool. Mais quand vous dites en commentaire qu'on est des assistés, ça, non, c'est plus compliqué que ça. Donc bon, voilà. Et puis, donc au bout de trois ans, j'avais peut-être pris un peu de bagou, un peu de... voilà et un peu d'âge aussi, et euh, je me suis dit, bah non, bah c'est bon, je sais que j'ai ma casquette théâtre, je sais que j'en ai fait beaucoup au, au lycée, au collège, j'en ai fait en amateur, euh, bon, je peux peut-être tenter quelque chose. J'ai commencé à chercher du travail dans ce milieu-là, et je suis tombé sur la compagnie, une compagnie euh, qui, qui recherchait des comédiens pour un, pour un spectacle, et ils m'ont embauché après audition, machin, et j'avais une date euh, que je jouais donc de ce où je jouais ce spectacle théâtral, qui était en doublon d'une date de ce fameux orchestre, okay et c'est pas bien passé du tout. Ah parce que tu as choisi d'aller faire la pièce. J'ai choisi d'aller faire la pièce parce que je venais d'être embauché, je me voyais mal dire je ouais. venais d'être embauché pour euh, je 5 ou 6 dates seulement ouais. euh, dans, dans l'espace d'un mois quoi enfin c'était assez resserré dans, dans une salle et donc j'allais pas dire bah oui euh, vous me prenez mais il euh, bah, y en a une je fais pas quoi, donc vous recherchez encore quelqu'un, ça, ça n'avait pas de sens. Donc je me suis fait remplacer sur l'orchestre, quelqu'un que j'avais trouvé, que j'avais formé, enfin j'avais fait ça bien, voilà. Et, euh, et puis bon bah voilà, ils m'ont dit euh, bye bye quand même. On ils sont euh, partis le... Avec, le, <rire> avec le remplaçant. C'est la, voilà. règle, la règle d'or en musique quand tu te fais remplacer, toujours te faire remplacer par quelqu'un qui est un petit peu moins oui, beau que ça. ça. <rire> Donc je me suis retrouvé euh, bah, un peu comme euh, ce que je disais tout à l'heure avec le projet du théâtre, avec un gros projet de 30 cachets par an, enfin par dix mois et demi, Il qui s'effondre. Et euh, ok, je viens de mettre un pied dans le théâtre, heureusement, donc j'avais des nouveaux contacts avec les comédiens qui jouaient, qui m'ont dit « mais t'inquiète pas, on va trouver des trucs ». Clairement, ouais, dix mois et demi après, j'avais l'intermittence complète, j'avais 44 cachettes, tout pile, ouais. je suis allé à Pôle emploi, voilà, les papiers, ok, ah, okay c'est bon, vous avez le droit à zéro, bon voilà, Donc c'est l'époque où t'as allé encore avec ouais. toutes tes AEM et tes ouais. usos au Pôle emploi, avec le petit dossier, et on Aujourd'hui, c'est plus... Donc, tu fais partie des gens qui ont connu ce petit stress du... Euh... Oh, « J'espère que ça va passer ». Exactement. Aujourd'hui, ce n'est plus... plus le cas parce que oh, je trouve ça cool. On a sur le site du Pôle emploi, sur notre espace personnel... La, le moyen de, ouais, de vérifier ce qu'a le Pôle emploi et donc on peut devancer l'éventuel problème et les manques de documents ouais, ouais. et j'invite tout le monde à faire ça même avant tous vos renouvellements checkez sur le site du Pôle emploi dans votre espace personnel de mémoire c'est dans mon dossier, mes deux dernières années, ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez avoir une vision claire de ce dont dispose le Pôle emploi et donc vous avez la certitude que oui, ça va passer. Ça, c'est cool quand même. Eh bien, écoute, super, merci d'être bah, passé. J'allais dire merci d'être passé, mais c'est moi qui suis toi passé. Qui es passé vrai. Merci <rire> de m'avoir accueilli dans, dans ton, dans ton muséum mar ouais. magnifique des Pourquoi. Je vous donne euh, bah, rendez-vous sur la chaîne, encore une fois, de, de Yoram qui s'appelle le Muséum des Pourquoi. Vous trouverez des. Lien en description, tout ça. Allez voir, c'est du super boulot Et puis, euh, intéressant. Il est possible que vous y revoyiez une tête connue là-bas. Voilà. voilà. C'est pas impossible. Si je suis là, hein, on en a profité pour faire d'autres trucs. Ça. Eh <rire> ben, merci, à bientôt. Merci beaucoup. Salut à tous, ciao.